Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment utiliser une vue système qui s'appelle sysindexes. Comme son nom l'indique, elle vous retourne des informations sur les index. Si on la regarde comme ça, brute de décoffrage, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre de noms d'index qui sont très courts et qui appartiennent à des objets avec des object id qui ont des petits numéros. Donc on se doute qu'il s'agit probablement ici de tables système. Alors, comment est-ce qu'on va filtrer ces informations pour n'avoir que les tables utilisateurs À partir de sysindexis, ce n'est pas vraiment possible. On va faire une jointure sur sys.tables, parce que les index appartiennent aux tables, et justement, l'object ID qu'on trouve dans sysindexis, c'est l'object ID de la table. Donc, on va faire une jointure comme ceci. Object ID est égal à l'object ID de la table. Voilà, ce qui va nous retourner maintenant toutes les informations de i, et puis on va regarder le nom de la table quand même, mais oui bien sûr, t.name, et ensuite on va faire un where, t.ismshipped est égal à 0, je ne veux que les tables qui ne sont pas fabriquées par Microsoft, donc ce sont des tables utilisateurs. On y va, voilà c'est déjà mieux. On voit qu'on a des objets TID qui sont nettement plus élevés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que nous avons trois types d'index ici. Nous avons des index clustered, des heap, et puis nous avons du non-clustered. Donc il y a plusieurs types d'objets, bien entendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un index dit non-clustered, c'est vraiment un index séparé de la table. Ensuite, nous avons un heap. Le heap, c'est une table. Alors pourquoi est-ce qu'on la trouve dans la liste des index Eh bien parce qu'en interne, tout est considéré dans SQL Server comme un index. Vous trouvez donc les tables dans la liste des index. Comment vous savez que ce sont des tables Leur index ID est à 0. À ce moment-là, ça veut dire que ce n'est vraiment pas du tout du tout un index. Ensuite, vous avez des index dits clustered avec l'index ID 1. L'index clustered a toujours un index ID 1 et euh, il ne peut y en avoir qu'un seul sur une table. Parce qu'en en fait, il faudra qu'on reparle de ça plus en détail dans une autre vidéo, l'index clustered stocke la table dans sa structure. À l'intérieur d'un index clustered, vous trouvez la table. Et souvent, vous allez trouver l'index clustered sur la clé primaire. Ici, on a des informations supplémentaires dans SysIndexes sur est-ce que l'index est unique, est-ce qu'il est placé sur la clé primaire, Très souvent, sur la clé primaire, c'est un index clustered. Mais ce n'est pas obligatoire. Un index clustered et une clé primaire ne sont pas la même chose, simplement parce que l'index clustered est une structure physique, la clé primaire est une structure logique du modèle relationnel. Ensuite, on va avoir des informations de remplissage de l'index, et puis on va avoir l'information de savoir si l'index est activé ou pas, c'est assez rare qu'on a des index désactivés, mais parfois quand on fait des chargements en masse, on désactive les index. On a aussi quelque chose d'amusant ici, est-ce que l'index est hypothétique Parfois, vous trouvez des index hypothétiques parce qu'il y a un assistant de tuning de la base de données qui va créer des index pour voir, et ces index sont marqués hypothétiques. Si vous en trouvez ici, ça veut dire que cet assistant a tourné, et puis il a peut-être craché, et il n'a pas eu le temps de supprimer les index hypothétiques, vous pouvez normalement les supprimer. Donc voilà quelques informations sur les index à partir de la vue 6 Indexes.